On a un nombre de suicides très important dans la police nationale, qui est nettement supérieur au reste des professions. La plus grosse base des métiers, c'est ce qu'on appelle nous la sécurité publique, c'est l'ensemble des commissariats de police qui assurent la paix publique, la sécurité publique et qui fait aussi un peu d'ordre public. Aujourd'hui, on est passé de un petit peu moins de 140 000 effectifs titulaires à à peu près 115 000 effectifs titulaires pour les mêmes missions, euh, rappelons-le. Une baisse d'effectifs drastique voulue par Nicolas Sarkozy et euh, François Hollande, ce qu'engendre à peu près aujourd'hui, selon la Cour des comptes, à peu près 20 millions d'heures supplémentaires. Donc, Ce qui fait que c'est euh, un, un, un travail qui est toujours à flux tendu et c'est extrêmement compliqué, ce qui rend effectivement les, les, les, le, ce travail très anxiogène, très pathogène. La CGT propose des horaires de travail respectant les temps de pause et de récupération. Un grand plan de prévention des risques professionnels. La proposition, c'est effectivement de l'embauche euh, et revenir à, effectivement, à une, une jauge euh, au moins équivalente à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, ce qui correspond à peu près à à 130-135 000 fonctionnaires de police et euh, donc on va dire entre 20 et 30 000 embauches statutaires, hein, on le précise, on souhaite uniquement du statutaire. Luttons pour être au plus fort, pour la fin des pénuries d'effectifs, pour un meilleur service public rendu, pour la création de 500 000 emplois dans le public, du 1er au 8 décembre, je vote CGT